Oui, je sais, ça fait super longtemps. Euh, ça fait un bail, je n'ai pas fait des vidéos, tout simplement parce que je suis super occupée. Euh, en fait, je, je travaille beaucoup, j'écris beaucoup d'articles, etc. Mais il fallait absolument que... Enfin, j'avais envie de revenir de, de bon cœur, en fait, euh, pour faire cette vidéo sur les stablecoins, Parce qu'en en plus, en ce moment, euh, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il est dit que le, le fondateur de Doonon, euh, Do, oh, je ne sais pas comment ça se prononce, enfin bref, le fondateur de la, la, la blockchain Terra a été arrêté il a été retrouvé au Monténégro. Et donc, ça rappelle en fait euh, cette histoire-là de l'UST. Qui a été en fait la première crypto-monnaie, le premier stablecoin en fait à s'effondrer littéralement. Et cet, cet effondrement du ST en fait a marqué tous les esprits parce que c'était la première fois, euh, vraiment la première fois officielle on va dire, qu'un stablecoin, donc qui est pressen, censé être stable, qu'un stablecoin s'effondrait. Et donc ça a marqué en fait toute l'histoire des crypto-monnaies et à partir de ce cas-là, à partir de ce moment-là, en fait on est tous plus ou moins euh, devenus très vigilants avec les stablecoins. Et même, on sait aujourd'hui que ça de stable que le nom. Alors, c'est le sujet de cette vidéo, hein, euh... <rire> très clairement de savoir pourquoi en fait un stable coin ça peut s'effondrer parce que quand même c'est en fait super paradoxal c'est pas possible que dans l'idée un, un, une crypto monnaie qui a été euh, faite pour être adossée sur un actif puisse s'écrouler alors que l'article l'actif lui-même sur lequel elle repose ne s'écroule pas c'est ça la grande euh, la grande difficulté des, des stable coins. et euh, donc ce qu'on va voir dans cette vidéo vous allez voir c'est assez, assez simple de comprendre les, les mécanismes derrière qui expliquent en fait l'effondrement d'un stable coin même si au passage, je rappelle que l'effondrement le, du stablecoin UST, il est très particulier. Déjà, on a affaire à un stablecoin algorithmique, et en plus, il y a eu quand même des manipulations, ou en tous les cas, il y a eu, pour résumer, parce que l'histoire est un peu plus longue, forcément, mais euh, l'histoire du UST, c'est qu'il y a eu quand même un protocole qui euh, promettait des rendements à plus de 19%, sans qu'ils soient verrouillés, et forcément, on ne fait pas de, de 19% de rendement comme ça, surtout avec des actifs qui ne sont pas verrouillés sur le protocole, évidemment, que ça allait déstabiliser l'autre token et qu'il allait avoir des manipulations sur l'arbitrage, etc. Donc l'UST s'est écroulé, il y a des raisons, on les connaît, il y en a plusieurs d'ailleurs, c'est une combinaison de facteurs, mais il faut savoir ce qu'il faut savoir de l'UST, c'est que cet, eff, cet effondrement-là, on en paye encore aujourd'hui les conséquences. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'il y a eu un effet domino, que euh, la confiance des investisseurs et puis de nous autres crypto-enthousiastes, elle a été fortement touchée, et qu'aujourd'hui encore, euh, on on en ressent les effets très clairement. Donc euh, le but de cette vidéo pour pas que je m'éparpille c'est quoi C'est simplement de voir pourquoi en fait un stablecoin ça peut dépeg. En fait ça peut ça paraît incroyable quand on y pense comme ça. Et en plus souvent quand on achète des stablecoins ou quand on garde des stablecoins on a toujours l'impression qu'on est en sécurité, qu'on est loin de la volatilité. Eh bien, en fait, euh, pas, pas du tout. Enfin, euh, pas du tout, c'est relatif. Donc, le but de cette vidéo, c'est ça, c'est de répondre à cette question. Vous allez voir qu'il y a des mécanismes assez simples qui expliquent euh, les effondrements. Et euh, donc, comment on va faire Alors, je voulais pas faire une vidéo très lourde, parce que déjà, le sujet peut l'être, euh, sachant que toutes les explications, évidemment, euh, il y a des articles qui vont plus loin dans le raisonnement, vous pourrez euh, lire, et je vous invite à le faire, parce que si vous voulez vraiment bien comprendre, il faut lire, encore une fois, je vous le dis tout le temps, mais c'est incomparable de lire que de regarder des vidéos. Euh, surtout pour des sujets comme ça, un peu tendus, un peu, tendu, peu complexes. Et euh, donc euh, rapidement, comme on va voir, je, on va voir dans une première partie, en fait, tout simplement, les problèmes les plus récurrents, en fait, ce qui, ce qui va mal dans, dans, dans la conception des stablecoins et pourquoi, en fait, ils peuvent s'effondrer, pourquoi ils s'effondrent et pourquoi on n'a pas, on, on pas de, stable, de stabilité comme on aimerait l'avoir. Donc, euh, on va énumérer les quatre grands problèmes qui sont liés, en fait, aussi au type de stablecoin qu'on utilise, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents types de stablecoins. C'est pourquoi, au début, j'ai précisé que l'UST, c'est un stablecoin algorithmique. Et puis dans la deuxième partie, on va, poser, on va se poser la question de savoir alors c'est quoi euh, l'alternative Quels sont les stablecoins qui sont les plus sécurisés ou les plus sûrs Et euh, vous allez voir que ce n'est pas aussi évident de répondre, même s'il y a des façons, des, des façons de faire pour se protéger au mieux. Donc voilà, l'introduction est faite. Euh, J'espère pas très longue. En tous les cas, je pense qu'elle était nécessaire. Et bien maintenant, on peut commencer tout simplement. C'est quoi le problème des stablecoins, les problèmes les plus euh, frappants alors, l'un des plus gros problèmes des stablecoins, alors, ça ne joue pas forcément sur le fait que ça puisse euh, le dépeg ou quoi, mais c'est le problème de la centralisation. En fait, la plupart des sociétés qui émettent des euh, stablecoins sont centralisées dans le sens où c'est des entreprises uniques, toutes seules, qui émettent des stablecoins. Euh, quand, quand, par exemple, vous avez Tether euh, qui émet de, du stablecoin USDT, c'est la société est toute seule qui l'émet et qui doit donc euh, jouer avec les, les audits, qu'on attend, etc., mais c'est une, une société seule qui les émet. C'est la même chose pour Circle, même si c'est un consortium, c'est deux entreprises, Coinbase et euh, Circle, qui les mettent, mais il y a toujours cette, cette entité juridique unique qui décide de l'émission et qui, euh, en fait, empêche la transparence. Alors ça, ça, ça peut être un vrai problème, surtout dans, bah, dans les crypto-monnaies, puisque quand même l'objectif ultime, c'est d'avoir des crypto-monnaies qui soient complètement décentralisées. Donc les stablecoins ont déjà ce petit problème en soi. Et si vous me dites, oui, mais si c'est qu'une question de, de philosophie que d'être décentralisée, non, il y, a plusieurs, euh, il, y a, il y a plusieurs désavantages à être centralisé en fait. Et quand elles sont centralisées, en fait, elles peuvent se permettre de n'être pas aussi transparentes que ce qu'elles que qu devraient l'être. Par exemple, on a toujours ce problème des audits en fait avec les, les stablecoins. C'est surtout l'USDT qui a eu ce problème-là pendant des, des années, en fait, avec des, un fiasco juridique pendant des années, années qu'il a, il a encore des casseroles en fait l'USDT et euh, parce que justement on n'a pas eu ces audits de, de, de, de cabinets extérieurs qui vérifient bien qu'il y avait un, une réserve qui était équivalente aux euh, stablecoins qui avaient été émis sur le marché. Et bien sûr, avec beaucoup d'ironie je dis ça, mais les, les stablecoins les plus populaires sont aussi les stablecoins les plus centralisés. Et donc quand c'est centralisé en fait, ça implique le problème que ça implique indirectement, c'est le problème de la confiance. C'est-à-dire qu'à défaut de nous donner des audits, parce qu'il faut savoir que les, les sociétés centralisées ne le font pas toutes. Et euh, ce matin, je suis allée sur... Euh, parce que bah, nous, les particuliers, on ne vérifie pas tous. Je suis allée sur Tether pour vérifier les liquidités. Alors maintenant, évidemment, ils mettent des audits, etc. tellement il y a eu des problèmes monstres pendant des années. Et, euh, et on voit que et on voit la réserve, en fait, qui est actualisée. Et donc, ça implique d'avoir confiance pour la, la société qui émet le stablecoin. Or, c'est c'est quand on commence à faillir sur la confiance et quand on commence à perdre confiance dans une crypto-monnaie, que évidemment qu'elle peut baisser. Parce que qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu ce qui s'est passé dernièrement avec la Silicon Valley pour l'USDC. Quand ils ont entendu que, euh, que Circle, donc la société qui émet les USDC, avait une partie des réserves dans la, dans la banque Silicon Valley, et eh bien évidemment, les investisseurs ont commencé à paniquer. Ils se sont dit, mais il y aura une partie qui va être complètement bloquée, qui va être gelée. Tout le monde s'est dit, mais alors il y a 10%, l'USDC n'a plus toute ses réserves, elle n'a plus accès à toutes ses réserves, c'est-à-dire que tout, si toutes les personnes décidaient, en théorie, de revendre, elle pourrait, il, y a une, il y a une partie des personnes qui ne pourraient pas recevoir leur, leur équivalent en dollars, c'est la catastrophe, il faut vendre. Et donc les investisseurs et les traders sont prêts, en fait, dans l'imaginaire que ça va complètement être un gros collapse, sont prêts en fait, à vendre des USDC moins chers qu'au qu prix du marché pour s'en liquider, c'est-à-dire qu'ils se disent « je préfère perdre 2-3% plutôt que me retrouver avec 0% ». C'est vraiment ce qui s'est passé avec l'USDC dernièrement quand on a vu le, le DPEG pendant, pendant deux jours. Et donc, vous voyez bien ici avec cette histoire-là que quand il n'y a plus confiance, eh c'est déjà le début en fait, de la perte de valeur. Et d'ailleurs, l'USDC ça s'est remis en, en ordre. En fait, il a retrouvé son, son PEG précisément quand il a redonné confiance aux investisseurs quand ils ont su qu'il y avait un plan de sauvetage, etc. etc. Donc, euh, la confiance, elle est centrale dans la valeur d'une monnaie. Ça, il faut vraiment le savoir. Même si ça c'est super subjectif, euh, c'est vrai hein, que c'est que, que impalpable ou quoi, c'est un sentiment en fait. Mais il, aura, il a des grandes répercussions, notamment sur les stablecoins et sur la perte de valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un stablecoin, même si on vous dit que c'est adossé sur, une, euh, sur un actif tangible type monnaie fiduciaire dollar, eh bien c'est quand même soumis à la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est sur des plateformes d'échange, eh bien bah, ça... Ça suit, euh, ça, ça suit l'offre et la demande, encore une fois, je me répète, je suis désolée. Donc, ça, c'était l'un des plus gros problèmes qui explique en fait le dépeg des stablecoins, comme on a vu dernièrement. Et là, ça nous fait arriver au deuxième problème des stablecoins, qui est en fait celui des problèmes des liquidités. Vous savez pourquoi euh, on utilise le plus USDT, USDC, etc. C'est parce qu'en fait, il y a énormément de liquidités. Alors, les liquidités, c'est hyper important, évidemment, quand on veut sortir. C'est-à-dire que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au moment où vous voulez vendre vos stablecoins, coin, eh bien, vous retrouvez vos fiat, en fait, tout simplement, et le plus rapidement possible. Et il euh, y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes de liquidité et euh, c'est notamment le cas en fait avec, par exemple, les stable coins euros. Moi, personnellement, que j'aime bien, parce qu'évidemment j'utilise euh, l'euro, comme j'imagine beaucoup euh, d'entre vous, et euh, on a envie, en fait, de, de faire travailler ces, ces stable coins euros et pas forcément euh, ceux du dollar, mais en fait on le fait pas euh, instinctivement parce que il n'y a pas beaucoup de liquidité. D'ailleurs, c'est des... Token, enfin c'est des stablecoins qui sont arrivés relativement tard. Il y en a pas mal qui sont intéressants, mais euh, leur principal problème aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'ils manquent en fait de notoriété, pas de crédibilité, hein, parce que euh, souvent ils sont euh ils sont émis par des sociétés très sérieuses justement qui font euh, qui, qui qui donnent de bons audits etc mais il y a un problème euh, elles sont pas utilisées dans les protocoles il y a peu d'intégration et, et, et pourtant c'est vraiment dommage mais si vous avez des stable coins qui sont pas liquides vous prenez le risque en fait tout simplement qu'à la moindre panique au moindre fude euh, ou si vous en avez besoin de pas pouvoir les échanger en fait c'est beaucoup plus vrai pour les personnes qui ont des gros bags euh, nous euh, autres euh, avec des petits euh, des petits euh, des petits montants en fait on trouve toujours des liquidités. Théoriquement, on en trouve, mais ça se pose ça pose problème en fait pour ceux qui veulent vraiment investir euh, lourdement. Donc voilà, le problème des liquidités, ça, ça peut être un vrai problème. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi sur certains euh, sur certaines stable coins aussi euh, adossés sur les matières premières parce que évidemment, il y a moins de traders pour ces marchés-là parce que euh, le, le prix est plus, euh, on va dire, fixe et il, a, il appartient à d'autres marchés. Mais on peut aussi trouver ce problème de liquidité hein, un peu partout sur pas mal de, de, de stablecoins. Et pour l'autre troisième problème qui ressort le plus pour le, qui explique en fait le dépeg de certains stablecoins, c'est très souvent quand ils sont algorithmiques. Alors bon, comme je l'avais dit dans l'introduction, le, le premier gros effondrement qu'on a vu d'un stablecoin, c'est l'UST qui était algorithmique et euh, c'est pas anodin, même on en a vu d'autres avec je pense avec le stablecoin de Wave aussi, qui s'était euh, cassé la figure royalement aussi. Et pour les stablecoins algorithmiques, il faut savoir qu'il y, y en a de plusieurs natures, il y a des, il y a des formes hybrides, etc. Mais euh, les plus connu, peut-être celui que vous connaissez le plus, c'est le DAI, qui est justement réputé, en fait, pour être, euh, être l'un des stable calls algorithmiques les plus, euh, les plus solides du marché. Mais d'ailleurs, on l'a vu avec l'USDC qui la pegs parce que le stablecoin DAI, je ne vais pas faire une vidéo dessus, mais euh, pourquoi on parle d'algorithmique C'est-à-dire qu'il est créé automatiquement sur un smart contract qui va lui-même en fait rééquilibrer euh, le prix à chaque fois, selon les variations du marché, etc. Et euh, typiquement, euh, quand on fait un algorithme algorithmique, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont en jeu. C'est-à-dire que c'est là où le, ça peut être un danger. Par exemple, dans les réserves du DAI, il euh, y, a, y a de l'USDC, il y a de l'USDT, etc. Il y a d'autres crypto-monnaies. Donc, en fait, c'est un vrai problème, ça. Moi, je sais que j'étais très partisane au départ des stablecoins algorithmiques. Et puis, en fait, maintenant, plus ça, c'est que mon opinion. Hein. Je peux me tromper royalement. c'est pas un problème. Ça, c'est vraiment mon avis. Je sais que les stablecoins algorithmiques, ça, ça, me... ça me fait plus peur maintenant qu'autre chose. Parce que justement, de savoir que c'est... Euh c'est lié en fait que qu'ils sont adossés qu'en réserve ils ont des cryptomonnaies ben en fait c'est désastreux ça peut être désastreux en fait voilà la, la phrase exacte comme on a vu avec le dai qui quand le l'usdc a des pegs et eh bien évidemment le dai a suivi puisque c'est il est adossé aussi enfin dans ses réserves il y en a il y a aussi un autre problème qui est un problème général cette fois-ci c'est que si on parle des stablecoins donc euh, adossés sur des monnaies fiduciaires typiquement si on parle de celles des stablecoins adossés au dollar par exemple bien évidemment elles sont adossé à une, un actif qui est lui-même volatile, C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le marché Forex et que, par exemple, quand on vous parle du, de l'USDT, par exemple, qui est euh, adossé au dollar, le dollar lui-même fluctue. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le monde des crypto-monnaies et qu'on est simplement dans le marché euh, financier classique, vous allez voir que chaque jour, en fait, le dollar a des fluctuations et euh, c'est ce qu'on appelle le forex, hein, euh, et que chaque monnaie fiduciaire, en fait, a des volatilités. Donc, en fait, c'est très difficile déjà d'avoir un stablecoin qui soit euh, facilement adossable et indexé euh, à un actif qui est lui-même volatile. Alors, évidemment, les volatilités, elles ne sont pas énormes, ça joue à quelques, à quelques points, mais euh, quand même, il y a des volatilités. Et donc, en fait... Cette volatilité-là, qui est créée par les, euh, simplement par les marchés financiers, par les annonces, par euh, tout un tas de mécanismes du marché financier classique, elle va avoir une répercussion, en fait, sur le, le stablecoin. Donc, encore une fois, sur euh, l'offre et la demande, mais euh, tout en suivant la volatilité du, mar des, du marché financier classique. Et, et je rebondis rapidement pour, euh, pour souligner, je sais que les Bitcoin Maxi, euh, ça, c'est quelque chose qu'ils qui, ont du mal à entendre. C'est-à-dire qu'à quel point le monde des crypto-monnaies utilise les stablecoins euh, dollars, le, le, et donc indirectement le dollar, alors que précisément, Bitcoin, si on revient à l'origine, euh, a été créé en opposition, en fait, à la monnaie fiduciaire et au dollar. Euh, mais bon, voilà, ça, ça fait partie d'un des paradoxes. C'est pas du tout le seul dans le monde des crypto-monnaies. Donc en fait, voilà les, les trois principales raisons donc, euh, qui expliquent en fait pourquoi euh, un stablecoin, ça peut dépeg. Alors évidemment, j'aurais pu rentrer dans d'autres détails, mais je pense que la vidéo est suffisamment longue. Mais c'est simplement que je voulais que vous ayez ça en tête. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous vous rappelez simplement, si vous vous posez la question de savoir mais alors euh, qu'est-ce qu'on fait euh, avec nos stablecoins en fait essayez quand même euh, donc déjà de toujours vous renseigner sur les stablecoins que vous voulez et n'oubliez pas que c les stablecoins on n'investit pas dessus en fait c'est un outil euh, utile particulièrement quand on fait du trading parce que c'est euh, ou, ou quand on veut investir et qu'on veut être prêt ou quand on veut justement éviter une perte euh, plus grande d'un token par exemple on va le revendre typiquement contre un stablecoin parce que c'est plus simple et puis comme ça vous avez votre votre en fait votre liquidité qui est prête à être réinvestie c'est pourquoi si vous utilisez une plateforme d'échange typiquement on a du stablecoin ou cas où on tombe sur une bonne affaire, etc., on peut tout de suite, tout de suite investir dessus. Mais voilà, on n'investit pas dans un stablecoin. Le, le, les, les deux termes ne sont pas liés. On en a par défaut, parce qu'il faut bien à un moment se prémunir contre la volatilité du marché, puis se tenir prêt pour les opportunités en fait qui se présentent. Alors, si vous vous posez la question de savoir lequel stablecoin est le plus fiable, honnêtement, à l'heure actuelle, j'ai simplement envie de vous dire, alors évidemment, j'ai pas la science infuse, mais qu'il n'y en a aucun qui est, euh, qui est stable, stable. Et il faut vraiment garder ça en tête, à la, limite, à la limite, ce qui est préférable. Moi, ce que je fais, c'est euh, de, de, à la limite de garder mes fiat, parce que de toute façon, on peut les convertir facilement en stablecoin ou en autre crypto-monnaie. Et puis, l'autre chose que je fais, euh, c'est que je choisis aussi des euh, stablecoins qui ont plus de liquidités, alors que pourtant, c'est peut-être les plus exposés. Finalement, l'USDT et l'USDC. Euh, en ce moment, j'essaye un peu les stablecoins euro mais euh, j'ai moins d'opportunités pour les faire travailler, donc ça m'intéresse un peu moins. Mais par contre, Jarvis, euh, on a publié un article il n'y a pas longtemps, ça peut être intéressant, même si j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et puis, euh, sinon, moi, comme vous le savez, j'avais fait une vidéo sur euh, les stablecoins, un essai sur les matières premières, je les préfère. Tout simplement parce qu'en en fait, elles sont moins sujettes à, sujet à la volatilité. Puis en plus, on a la confiance puisque ça vient... Par exemple, si on parle des stablecoins adossés sur l'or, on sait que c'est des audits qui viennent déjà du marché de l'or et donc on ne peut pas les changer comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à part si le cours de l'or, bien sûr, fluctue d'un coup. Et dans ma stratégie, moi, ce que je fais avec les stablecoins vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est pertinent. En fait, ce que je fais, moi, c'est les stablecoins que je fais le plus travailler au-delà des crypto-monnaies que, que j'apprécie avec stacking, etc., mais quand je fais du farming ou des protocoles de lending ou quoi, ce que je fais sur la DeFi, c'est que je fais travailler mes stablecoins et en général, en fait, je les utilise très vite. En fait, je les reprends, moi, mes intérêts ou... En fait, je les utilise dans la vie de tous les jours, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est pas, alors c'est pas une option pour se protéger des stablecoins, mais en tous les cas, c'est très bien, je pense, de les faire travailler. C'est pas une, c'est pas un type de crypto-monnaie qu'on a pour investir sur le long terme, comme on le ferait avec Bitcoin, par exemple, où on a tendance à le garder au chaud et euh, d'attendre des jours meilleurs, d'ailleurs, qui est de des très bons jours, un hein, Bitcoin en ce moment. Mais voilà, c'est deux, faut comprendre que c'est deux approches différentes comme on a avec les stablecoins. Alors voilà, je finis cette vidéo. Euh, j'espère que ça vous a aidé en fait à y voir un peu plus clair sur les stablecoins en fait de comprendre pourquoi ça peut dépeg et de d'être bien au courant que ça peut dépeg euh, et puis ce que je voulais vous dire c'est que oui pour vous remercier ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait de cadeaux donc en fait euh, au hasard il hein, y a deux ou trois personnes qui seront sélectionnées c'est pas moi qui les c'est qui un membre de l'équipe parce que euh, sinon je sais qui choisir en fait et euh, et puis des euh, personnes qui commenteront en fait euh, recevront des stablecoin <rire> ou du, du bitcoin on verra mais bon euh, alors évidemment la somme c'est pas énorme mais euh, voilà un, peu, un petit geste ça fait pas de mal voilà je vous remercie de regarder ces vidéos de, pour, je remercie ceux qui like, vraiment, c'est top. Euh, si vous avez des questions, je suis là pour euh, répondre. Si vous voulez que je creuse davantage, alors je ne sais pas si des vidéos comme ça très précises peuvent vous plaire, mais dites-le moi, je, je le ferai. Et puis, euh, prenez soin de vous, encore une fois, et je vous dis à bientôt. Normalement, je prépare des vidéos euh, sur d'autres sujets, en fait, parce que je, là, j'ai envie de faire des vidéos. Voilà, en ce moment, j'ai envie d'en faire. Prenez soin de vous, merci, ciao.